avec des végétaux, avec des légumes, avec des graines germées, avec des fruits. avec C'est absolument infini. Et c'est créatif et c'est délicieux au maximum. Et c'est très nutritif. Et il faut manger quatre fois moins que quand on mange cuit. C'est économique, c'est écologique. Ça a toutes les qualités. Sachant ce que je sais,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 Eh bien, on va être timide, peureux, on ne va pas oser faire, et on va être mal heureux. Donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Manger des fruits, manger des légumes, euh, les jus de légumes